Aujourd'hui le 5 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, une défaite par le feu a été infligée sur le lieu de déploiement du groupe tactique de compagnie des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Tabavka, dans la région de Kharkiv. 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et deux camionnettes ont été détruits. La direction Kranolimansky... Les actions décisives des troupes russes ont contrecarré une tentative de deux groupes tactiques de compagnie des forces armées ukrainiennes d'attaquer en direction des colonies de Chervonopopovka et Zitlovka de la République Populaire de Luhansk. En outre, deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans la zone de la colonie de Régorodok en République Populaire de Luhansk. Pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens tués et blessés, trois véhicules de combat d'infanterie, une voiture blindée et quatre camionnettes. Opération offensive réussie des unités russes se poursuivent dans la direction de Donetsk. De 70 militaires ukrainiens, deux chars, quatre véhicules blindés de combat et 4 camionnettes ont été détruits dans la journée. La direction sud-donetsk, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de contre-attaquer en direction de la colonie de Nikolskoye de la République Populaire de Donetsk. À la suite des dommages causés par le feu, l'ennemi a été renvoyé à ses positions d'origine. 30 militaires ukrainiens. Deux véhicules de combat d'infanterie et trois camionnettes ont été détruits. Opérationnels et tactiques et militaires. Les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu cette poste de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Krugliakovka, Kislovka, Star de la région de Kharkov, Tyn, Ivano Ivanodarivka, Vodiane du Donetsk République Populaire, ainsi que les 72e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur les positions de tir, les effectifs et le matériel militaire dans 193 districts. Les zones des colonies de Kramatorsk et de Dibrov de la République Populaire de Donetsk, des points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers ont été touchés. La zone de la colonie de Paraskovievka de la République Populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Station radar du système ukrainien de missiles antiaériens S-300A a été détruite près du village de Rey-Alexandrivka dans la République Populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont abattu deux hélicoptères militaires de l'armée de l'air ukrainienne dans la région du village de Marinka, dans la République Populaire de Donetsk. En outre, dix véhicules aériens sans pilote ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Vishnvoy, Kiryovka, Stepnoe de la République Populaire de Donetsk, Kranoslovka et Tokmek de la région de Des Dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Kamiansk, dans la région de Zaporozhye. Avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région de la colonie de Yuryevka ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne dans les airs et un MiG-29 ukrainien a été abattu dans la région de Zvrovo de la République Populaire de Donetsk. En outre, deux lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptés dans la zone de la colonie de Novoluganskoye de la République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 339 avions, 180 hélicoptères, 2.628 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles antiaériens, 6.996 chars et autres véhicules blindés de combat, 910 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3.657 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7.477 unités de véhicules militaires spéciaux.